Hey bitches, toujours moi. Oui, toujours moi. Putain, le de... truc. Ok, ça va, ça s'entend pas trop. Parce que je m'entends quasi pas. Donc, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous verrez cette vidéo après janvier, voire février, voire mars. Je ne sais pas parce que j'ai déjà plusieurs vidéos en cours dans mon planning, you know. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous dis bonne année, bonne santé, bon, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Mais je pense que si on a la santé et l'argent et l'amour, on a le bonheur. Donc je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de money money et surtout beaucoup d'amour. Et cela vous procurera le bonheur. Bref, je vous filme cette vidéo. Bah, franchement, c'est avant janvier. Là, on est... Si je, dis, si je dis quand je filme, vous allez dire que c'est de la triche parce que j'ai filmé en même temps que mon, mon petit concours. Ben oui, on est le 24. je changé de pull. J'avoue, j'assume. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a je vais faire quoi Bref, j'ai 5 minutes sur mon téléphone. Donc, je vais me dépêcher. C'est pour faire mon haul. Je vais me dépêcher. Et je vous dis, let's go, Je ne sais pas, bref. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc, euh, j'ai acheté ça sur mes sites chinois. Euh, sur euh, quel site Sur Wish Si vous voulez, je vous, je vous en parle plus C'est un petit porte-clé, voilà Même si je n'ai pas de clé, putain, par contre les poils se barrent hein. Oh my god, j'ai acheté ça à 2 euros Ensuite, j'ai acheté donc Ce lait pour le corps euh, Qui s'appelle noix de coco de Malaisie hein. Chez Yves Rocher, à 4 euros je crois plus ou moins Voilà, euh, je ne vais pas encore tester Mais franchement, je me lave avec des produits Yves Rocher ben, ça sent juste c'est de la bombasse. Donc voilà. Et ça, ça sent ben, la noix de coco. J'adore cette odeur. J'adore la noix de coco. La bouffe qui part J'ai acheté ensuite um, des beaches Sur deux c'est différents. Sur un site qui s'appelle Cute, je crois. Euh, un beurre de cacao. Un peu les imitations Eos. Et je me suis trompée comme une grosse tarée. J'ai... Putain, j'ai fait deux fois la même commande, mais il y a le train qui va arriver. J'ai fait deux fois la même commande sur le site... Euh, non, pas Shinsight. Aliexpress, le temps qui commence à s'assombrir, je vais me dépêcher. J'ai donc acheté le même. Et donc, un des deux, je vous ferai, je vous ferai gagner celui-ci dans mon concours. Ensuite, j'ai acheté une petite éponge. Je ne l'ai pas encore testée ma foi. Je vais enlever. Bon, j'enlève pas en fait, j'ai la flemme. Une petite éponge, allez. Molle, je sais pas si ça va bien. Je vais tester. n'ai jamais testé les éponges, mais euh, voilà. Pff, on verra, on verra. Et je vous en dirai quoi. Et ça, c'était sur le site cute. J'ai ensuite acheté ça chez Action euh, le même jour où j'ai acheté mon lisseur. Donc, normalement, vous avez vu la vidéo précédente. 1 euro, c'est euh, pour ranger les Enfin, Là pour l'instant, j'utilise pas. J'attends. Voilà blanc 1€ euh, euro. Il y en a assez. J'ai ensuite acheté ce parfum miniature. C'est parce qu'en fait, je devais absolument terminer mon chèque. C'est euh, Pomme d'hélices. Pomme. Ça sent hyper bon, euh, les miniatures. Voilà, la base. La base. La base. J'ai ensuite acheté ce fond de teint 13 balles. Comme vous voyez, il est sale. Je, je l'ai utilisé il y a deux jours. Enfin, je l'ai testé il y a deux jours. Donc, c'est le... Pigment végétal fusion, euh, zéro défaut, fontaine rochne, 13 balles. Honnêtement, je n'aime pas. J'aime pas. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je pense que oui, mais je ne sais pas. Et donc ça me confirme en fait qu'il faut que j'investisse dans un Mac. Pas MacBook, hein, un Fontaine Mac. Un MacBook aussi. mais ça c'est pour mon cadeau d'anniversaire. Oh J'ai ensuite ce pinceau. J'ai commencé à l'utiliser, je l'avais bien évidemment, du site euh, Wish ou Cute, je sais pas, je sais plus. Voilà, en bois. Franchement, il ne perd pas ses poils. Tac-tac. Euh, il pue puait pas quand je l'ai reçu. Il a pff, Les poils sont doux quand tu fais ça. Mais alors, à étaler, c'est une galère. Je me suis pas avec ça. Mais. Oh, là. Mmh. Voilà. Mais il est bien, il est bien. Il m'a coûté 2 euros. Quelque chose comme ça. J'ai ensuite, je ne sais pas où j'ai le futur, acheté un correcteur de chez Yves Rocher à 10 euros. Et je viens de le mettre et il est magnifique. Et donc, bien évidemment, ça a coupé. Donc, je vais recommencer. Le temps, ça s'en encore plus. Jamais. Je vous présentais donc euh, ce correcteur de chez Yves Rocher. Je me dépêche, les gars. Je suis désolée. Ça fait vidéo, gros. Vraiment bâclée. Mais bon, ça, fait, ça donne le mouvement et tout. Ça fait la meuf qui parle de tout ça. Correcteur. Zéro défaut encore avec peau parfaite comme le fond de teint qui s'appelle aussi peau parfaite mais ça qui est une tuerie et qui te rend vraiment la peau Flawless you know Le fond de teint ils écrivent flawless skin Ok hmm. Bitch Where Ok Zéro défaut, je sais pas si je vous montré Maintenant ça, le bonnet. Un bonnet. Le bonnet. La grosse blé, là. Le bonnet. Un bonnet, je vous le montre vite parce qu'il pue. Je pas encore lavé. Qui vient du site du site Chic Me. Bonnet Vogue Green, comme vous pouvez le constater. Je crois que je l'ai déjà montré. Ça me dit quelque chose. Je l'ai déjà montré. Bref. 4 euros, je crois. Je vais le ranger. Mais il est beau. Je crois que j'avais commandé en noir, par contre. Et ensuite... Ma perche à selfie Mais c'est vraiment une perche à selfie parce que, gars, j'ai de faire une vidéo avec. Alors, vidéo sur ton téléphone, normal, en mode, t'appuies, tu laisses, ça va. Vidéo sur Snap ou whatever, euh, pas moyen. Mm -hmm. Pourquoi je vous dis pas moyen Parce que ton tu branches à ton, tu branches à ton téléphone, tu appuies là. Ça te fait des vidéos hein Mais tu n'as pas de son. T'entends rien tu... Donc voilà, c'est vraiment une perche à selfie ou alors pour faire un... Bonjour les filles, pour faire des vlogs et tout, quoi. L'allonge, elle est allongeable, rétractable. Euh. Là, tu plies, tu tâtes, tu tout. Bref. Oula, je, je, je sens que je vais la casser. Voilà. Tout petit, tu la mets dans ton sac à même. Moi, elle risque un peu de se casser, parce que.. Ah non, comme ça. Oh, bitchy, tu viens de, de remarquer, en fait, tu peux faire des mails comme ça. Tu la mets dans ton sac à main, ni vu, ni connu. Voilà, les filles, euh, bitches. Oh, là, enfin, terminé. Putain de vidéo, bâclé, mais c'est pas grave. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, si la vidéo, vous l'avez kiffé, comme moi, j'ai kiffé la faire. Un, tu likes. Deux, tu partages. Trois, tu t'abonnes à ta jinta et quand tu te dis prends soin de toi les